Gâchis, action de perdre, de dilapider des qualités, des facultés. Situation confuse, pagaille, désordre. Voilà ce qu'est le P50 Pocket de Huawei, un gâchis. Et le pire dans tout ça, bah c'est que Huawei n'y est finalement pour pas grand-chose. Enfin presque Fin janvier, Huawei a lancé le P50 Pocket, son premier smartphone pliable à claper, un concurrent du Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Et en toute honnêteté, eh ben... C'est une tuerie ce smartphone. Et pourtant, bah, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une grosse frustration. Quoi. Bon, avant d'appuyer là où ça fait mal, je vais vous dire pourquoi le P50 Pocket est pour moi le meilleur smartphone pliable à clapper. Et d'abord, eh ben, il suffit de regarder ce P50 Pocket pour voir qu'on a un petit bijou de technologie entre les doigts. Il est beau, hein Huawei utilise des matériaux premium comme le verre ou l'aluminium, mais surtout, il soigne les finitions mieux que personne. Pour ce modèle, Huawei s'est inspiré du monde de la mode. En gros, il assume complètement le format poudrier du smartphone. À clapper. Notre modèle blanc avec des alvéoles est tout simplement magnifique, et même les deux cercles qui abritent respectivement un écran externe et un module photo reprennent le design des produits de maquillage. Bon, c'est pas spécialement mon délire, hein, je dois bien vous le dire, mais quand même, je dois bien reconnaître que c'est de l'excellent travail et que je n'ai jamais vu un smartphone aussi beau. Donc côté design, c'est un sans faute. La fiche technique, c'est aussi balèze. On a une puce Snapdragon 888, celle qui équipe la plupart des smartphones haut de gamme de 2021. On a 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Il y a du bon monde. Quoi. Bon jusque là vous allez me dire ouais bon ok euh, il est bien mais il fait pas mieux que la concurrence finalement ce téléphone. Pas si justement En fait jusqu'à maintenant les constructeurs de smartphones pliables ou pliants hein, c'est comme vous voulez, se sont retrouvés face à trois défis technologiques Le premier c'est intégrer un écran dont la pliure ne se voit pas et ne se sent pas. Le second c'est intégrer un appareil photo digne des meilleurs photophones du marché et le troisième défi était de proposer un smartphone à l'autonomie confortable Et devinez quoi Je vous le dis Non Oui Bon allez je vous le dis. Et eh bah ben, Huawei il a réussi à relever tous ces défis technologiques. Et je vais commencer par l'écran. molette de 6,9 pouces, format 21e, compatible HDR10 ⁇ fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, en bref, c'est une merveille quoi. Mais là, où Huawei fait fort, c'est qu'on ne voit quasiment pas la pliure sur l'écran, mieux encore, on ne la sent presque pas non plus sous les doigts. Elle ne se fait pas totalement oublier, mais par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant, c'est un vrai bon en avant. Pour obtenir ce résultat, Huawei a développé une charnière en zirconium, beaucoup plus solide que le titanium, plus résistante aux chutes, aux torsions et surtout bah, qui permet de limiter la pliure au niveau du milieu de l'écran. Au passage, le P50 Pocket reste léger, ce qui n'est pas pour nous déplaire au quotidien puisque les smartphones pliables donnent toujours l'impression d'avoir pris un petit peu de rave à la cantine quand même. Alors du côté de l'autonomie on ne connaît pas la méthode employée par Huawei mais tout ce qu'on peut dire c'est que Huawei réussit à proposer un smartphone pliable, très fin, intégrant une batterie de moins de 4500 mAh mais qui tient quand même largement une journée d'utilisation polyvalente et même jusqu'à une journée et demie pour une utilisation normale. En tout cas, on est loin des performances catastrophiques d'un Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la photo. Habituellement, les constructeurs de smartphones pliables intègrent des capteurs vieux de 2, 3, voire 4 ans. Et là, Huawei, eh ben, il met tous ses derniers capteurs dans son P50 Pocket. Et forcément, eh ben, les résultats sont là. On a donc un grand angle et un ultra grand angle de folie. Bon ok, il n'y a pas de L'objectif, mais franchement, ça ne m'a pas dérangé plus que ça pendant mon test. Mais surtout, il fallait faire des choix pour loger le meilleur des technologies photos dans un si petit format. Bon, bah là, pour le coup, euh, c'est réussi. Hein. Regardez un peu les photos. Voilà, j'imagine ce que vous vous dites. C'est bon, le P50 Pocket, c'est le meilleur smartphone pliable. Nanana, nanana. Non, c'est pas ce que vous vous dites. Bon, bah moi, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Et évidemment, bah, ce serait trop beau. En fait, le P50 Pocket, il a quand même quelques faiblesses qui sont finalement rédhibitoires pour de nombreux utilisateurs. Et je commence par la principale faiblesse le P50 Pocket, il n'intègre pas les services Google comme tous les autres smartphones de Huawei depuis quelques années. En gros, il n'intègre pas d'applications Google, il n'a pas de Play Store et certaines applications basées sur les services Google ne fonctionnent absolument pas ou très mal. Et cette situation, bah, elle n'est même pas due à un mauvais travail de Huawei. En fait, cette situation, elle remonte à l'époque de Donald Trump. En un smartphone, ça remonte plus ou moins au P30 Pro. Vous vous rappelez du P30 Pro C'est un super smartphone aussi celui-là. Bah, à l'époque, Huawei vient de passer numéro 1 mondial des constructeurs. Et puis, bah, chez les Américains, on a un peu flippé. quoi. Du coup, bim, Trump, y signe un décret qui place Huawei sur liste noire en prétextant que Huawei espionne les états unis avec ses technologies de télécommunications parce que oui Huawei à la base en fait c'est des télécommunications. Alors concrètement ce décret il interdit aux entreprises américaines de bosser avec Huawei sauf autorisation exceptionnelle des autorités. Du coup Google n'a plus le droit de bosser avec Huawei, du coup plus de services Google, du coup c'est le bordel. Suite à cette décision Huawei a développé en vitesse ses Huawei Services pour remplacer les Google Services, il a sorti l'App Gallery pour remplacer le Play Store, il a sorti Huawei Maps pour remplacer Google Maps et petit à petit il remplace tous les services de Google comme ça avec ses propres services. Mais bon on doit bien le dire, depuis le temps c'est quand même un peu la galère parce que la plupart des grosses applications notamment les américaines ne fonctionnent pas ou très mal et Huawei a trouvé une parade avec Petal Search qui permet de passer par des boutiques alternatives et d'installer quand même les applis qui fonctionnent mal ou qui ne sont pas intégrées à son App galerie ça va vous suivez toujours alors même si c'est de plus en plus intuitif bah c'est pas encore ça quoi retenez donc que côté logiciel bah c'est un peu compliqué pour Huawei et je reviendrai d'ailleurs plus longuement sur ce point dans une prochaine vidéo expérience vous vous souvenez comme celle d'Apple que vous pouvez retrouver là juste ici ici je sais pas, ici je crois Puisque j'utilise actuellement, quotidiennement, tous les produits Huawei. L'idée là, c'est de voir si utiliser tout l'écosystème de la marque, ça le fait ou pas en 2022. Rendez-vous donc dans quelques semaines. Et si vous voulez pas rater la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Tout ça, tout ça, vous savez quoi. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur cette expérience, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et je tenterai d'y répondre dans la vidéo expérience consacrée à Huawei. Fin de la parenthèse, je reviens donc à mon mouton. Le logiciel, c'est donc un point faible. Autre point faible, il n'y a pas de 5G et là aussi, c'est lié à l'embargo américain. Et pour finir, le dernier problème, c'est que P50 Pocket, il n'est pas compatible avec la charge sans fil, ce qui est là aussi un peu dommage pour un modèle de cette gamme. Parce que oui, le dernier problème de ce Huawei P50 Pocket, eh ben, c'est son prix. Huawei le commercialise à 1299 euros pour le modèle blanc que l'on a ici et 1599 euros pour l'édition premium avec des matériaux de luxe. Du coup, même s'il est techniquement au-dessus de la concurrence, ses faiblesses et notamment l'absence de service Google pour ce prix nous laissent un sentiment de gros gâchis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous motivera à continuer et ça va donner un petit coup de pouce à la chaîne. N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Huawei P50 Pocket. Je vous dis à très bientôt. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Est Il Vraiment chouette ce téléphone. Hein T'es mort. Peace.